Bonjour à tous, cette année, plutôt que de produire un trade sur Twitter ou un billet de blog, j'ai décidé de faire comme les gros comptes YouTube et malgré ma petite audience de proposer une vidéo sur les jeux qui m'ont marqué en 2022. Donc quelques petits warnings déjà, c'est un, pas un classement d'ordre de préférence mais bien un classement chronologique en fonction de quand j'ai joué à ces jeux. Euh, voilà donc selon le premier que joué, auquel j'ai joué en 2022 jusqu'au plus récent. Euh, et je triche un petit peu aussi, puisque il euh, y a certains de ces jeux qui sont sortis fin 2021, euh, mais enfin, je me dis sorti fin 2021, joué en 2022, ça compte, et comme à l'inverse, j'ai pas pu jouer à la plupart des jeux sortis à la fin 2022, ben, ça compense un petit peu, on va dire que c'est une approximation glissante qui, qui me paraît acceptable. Euh, voilà, donc, euh, donc j'espère que vous, vous serez intéressé par ça, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de certains de ces jeux, et surtout quels sont les jeux qui vous, vous, ont, vous ont marqué en 2022, euh, parce que c'est toujours intéressant de partager ça. Et petit spoiler alerte, mais j'ai pas de Ring dedans, parce que je ne sais pas encore ce que je pense de ce jeu, mes sentiments sont un peu contrastés pour l'instant... Et donc j'attends d'avancer plus dessus, mais bon, on verra, Ce sera peut-être un des un souls-like des de From Software que j'aime, eh, qui sait Et du coup, c'est parti pour la liste de mes coups de cœur 2022. Alors pour commencer, le premier jeu qui m'a vraiment marqué en 2022, c'est Solar H, qui est sorti le 2 décembre 2021, euh, auquel j'ai joué moi en janvier 2022, je l'ai acheté peu de temps après sa sortie. Euh, J'attendais beaucoup euh, ce jeu après Hyper Light Drifter et j'étais assez surpris du virage pris. Euh, mais vraiment le jeu vaut le détour parce que en fait contrairement à Hyper Light Drifter du, donc, du même studio euh, on a un jeu qui n'est pas difficile euh, mais par contre qui va vraiment donner un, une sensation de game feel incroyable les sensations de glissade, de, de maniabilité sont géniales la direction artistique comme vous pouvez le voir est fantastique l'ambiance sonore est, est terrible et euh, le traitement de l'histoire et, et ce que ça raconte et comment ça le raconte même s'il y a des choses assez prévisibles voire très prévisibles euh, c'est quand même une très belle réussite donc voilà vraiment... Euh, euh Art Machine, euh, le studio Art Machine est euh, euh, vraiment, ici un deuxième jeu fantastique et j'ai très très hâte de voir leur prochain. Pour le deuxième jeu de cette sélection, eh c'est l'extension du jeu Guild Wars 2, End of Dragons. Euh, alors Guild Wars 2 est un MMO auquel je joue euh, beaucoup en solo finalement, je fais peu de contenu de groupe, ou du moins du contenu extérieur où du coup je, je vais pas activement grouper avec les gens mais juste je participe. Et même si c'est pas le banger absolu qui était l'extension précédente, euh, Path of Fire, End of Dragons est vraiment très chouette les fonctionnalités ajoutées sont, bah voilà, fonctionnent plutôt bien, c'est rigolo c'est engageant euh, le, les décors sont magnifiques comme toujours parce que vraiment Guild Wars 2 euh, visuellement c'est le plus beau MMO que j'ai jamais vu euh, y compris par rapport à Star, c'est dire, donc voilà vraiment une, une extension que j'attendais et, euh, et que j'ai faite avec grand plaisir Ensuite on a The Gunk, un jeu qui est sorti le 16 décembre 2021, euh, auquel j'ai joué pareil en début 2022, merci le Game Pass. Euh, c'est une histoire de Rani en fait, hein, une, une ferrailleuse de l'espace un peu, qui avec sa partenaire et leurs robot euh, explore des planètes bah, pour récupérer des, des, des, des matériaux, c'est un peu la galère. Et en allant sur une planète qui était un peu prometteuse, elles vont tomber sur euh, une ancienne civilisation et également une espèce d'entité de, de, sal, de salissure, le Gunk justement. Euh, que Rani va devoir nettoyer et explorer euh, les ruines de cette civilisation et comprendre un peu ce qui s'est passé euh, c'est assez léger contrairement à ce que le plot pourrait laisser croire c'est vachement joli l'ambiance est très apaisante les relations entre les personnages et les dialogues sont bien décrits. et finalement bah, c'était un petit bonbon bien sympa bien cool euh, de ce début 2022 Ensuite on a Ghost Runner, le DLC plutôt de Ghost Runner qui est sorti le 6 mars 2022 auquel j'ai joué Day One et que j'ai fait en deux soirées de stream je pense. J'avais déjà adoré le jeu euh, de base qui est nerveux, l'ambiance super, la, les, les musiques de Daniel Deluxe sont au top, vraiment euh, un des jeux que j'avais adoré à, à sa sortie. Donc j'ai fait le DLC avec grand plaisir, euh, j'étais moins fan du gameplay du DLC mais il faut reconnaître... Euh, qu'ils ont eu, euh, bah, voilà, ils ont proposé un gameplay différent, ils n'ont pas juste itéré sur le gameplay existant, ils ont fait un truc un petit peu euh, qui change un peu de ce qu'ils avaient fait dans le jeu de base, et ça c'est cool, c'était euh, deux bonnes soirées à, à faire ce jeu une ambiance toujours au top, la, la musique n'y a rien à dire, hein. vous l'entendez je pense en fond euh, voilà, donc, euh, donc un jeu d'action très prenant, très viscéral très, très réactif et, euh, et avec lequel je me suis bien amusé Ensuite on a Young Souls, euh, un jeu très coloré, euh, très dynamique et au gameplay vraiment solide. Il est sorti le 10 mars 2022, merci le Game Pass, j'ai pu y jouer directement à la sortie. Et j'ai beaucoup apprécié la hype qui tournait autour, euh, n'était pas, euh, bah, pas exagéré j'ai trouvé. Euh, voilà, le, les protagonistes sont sympas, rigolos, il euh, y a un univers euh, mi-fantasy, mi-moderne qui fonctionne très bien il euh, y a des systèmes d'habits qui sont assez rigolos on, on les sape un peu pour le visuel un peu pour les stats en plus des armures euh, voilà on pourra peut-être reprocher un léger manque de lisibilité j'ai trouvé euh, mais comme il y a des options pour rendre le jeu plus facile bah, ma foi s'il y a vraiment un moment où on galère on baisse la difficulté on passe et on remet en difficile et, euh, et c'est très cool donc voilà un jeu vraiment qui a, qui a pas déçu alors Beast c'est peut-être un des jeux que j'ai préféré cette année, euh, il est sorti le 23 septembre 2021, moi j'ai joué en avril 2022, euh, c'est vraiment un de mes énormes coups de cœur 2022 euh, Coup de cœur un peu brisé puisque malheureusement le studio Vodéo Games a, a pas tenu malgré leur euh, deal d'exclusivité avec euh, Epic, ils ont, ils ont mis la clé sous la porte ça c'est vraiment très triste quand on voit ce qu'ils ont produit euh, en termes de qualité de gameplay et, et de qualité de narration de, de, de, de, de, de, voilà, de, des sentiments qu'ils ont, euh, qu ont pu véhiculer euh, alors sous son aspect un peu basique, malgré l'originalité du gameplay, il y a un jeu beaucoup plus profond qui qui se révèle de base c'est un casse-brique mélangé au jeu d'action déjà cette partie là est très réussie puisque le jeu a une méta qui est très intéressante en fonction des armes, en fonction des combinaisons d'armes, en fonction du type d'ennemi on va avoir pas mal de stratégies qui sont possibles de gameplay différents qui vont qui vont être possibles c'est beaucoup plus profond que ça en a l'air de base, c'est plus qu'un simple casse-brique et en plus le jeu a une composante un peu... Na euh visual novel finalement avec les différents animaux on va jouer Skipper une petite souris qui est identifiée comme non binaire et puis plein de plein de gens dans le cast autour il va y avoir le tonton hérisson qui fait des grosses blagues de daron la souris, l'écureuil pardon sa cousine qui est un peu aventureuse un petit crapaud un peu un peu, un peu anxieux des personnages très ténèbres. Voilà, il va y avoir un casque très varié, ils vont interagir de manière beaucoup plus humaine que ce à quoi on s'attendrait et finalement, bah, c'était vraiment une très très bonne surprise. C'est pas une histoire qui va casser trois patins à un canard, hein, mais la manière dont elle est racontée est vraiment très réussie. Et puis, puisqu'ils ont décidé de mélanger plusieurs genres de jeux en même temps, il euh, y a même une petite composante stratégie, très très légère mais avant chaque, chaque engagement de combat on va avoir une espèce de damier où on va choisir d'attaquer directement le monstre en le cherchant, récupérer des euh, récupérer des, des avantages avant en utilisant nos partenaires, enfin voilà, c'est un jeu qui m'a beaucoup surpris par sa profondeur euh, par la manière dont il se prend en main assez aisément et se complexifie avec la durée et comme je disais, il a une méta et il permet de faire des builds assez ex exceptionnels et alors moi quand je propose de faire différents builds je me régale, voilà, très très bon jeu si vous avez l'occasion euh, de profiter de solde sur Epic pour l'acheter, n'hésitez bah, pas, vraiment c'est une petite gemme un peu trop méconnue à mon goût. Alors Lost in Random est le prochain jeu euh, qui m'a vraiment marqué cette année, euh, il est sorti le 10 septembre 2021, moi j'ai joué en mai 2022 et c'est un jeu euh, à l'influence très très burtonienne, je pense que ça crève les yeux, euh, où on va jouer euh, Even, un père, une petite fille qui vit dans le royaume de random où tout est régi autour euh, bah, du random et des dés. Euh, qui va aller à la recherche de sa grande sœur qui a été enlevée par la méchante reine et elle va être accompagnée d'un dé euh, qu'elle a trouvé les dés qui sont désormais abandonnés dans cet univers mais qui ont une, euh, des capacités de combat, des capacités magiques qu'elle va découvrir et en fait c'est un jeu qui mélange euh, deck building et action et en fait le deck building s'insère dans l'action de manière très élégante encore une fois on va pouvoir faire des builds euh, bah, de manière assez convaincante En fait, les builds fonctionnent bien, ils ont vraiment leur importance il euh, y a beaucoup d'humour, l'histoire n'est pas, pas très originale mais elle est bien écrite. Euh, les dialogues sont évidemment très bien écrits, euh, le, les visuels des personnages sont, bah voilà, on est sur de l'inspiration euh, Burton++ de, de sa meilleure époque je pense, euh, et voilà, c'est vraiment un chouette voyage qu'on va faire avec Even euh, dans sa quête pour retrouver euh, sa sœur en passant dans les royaumes de 1 à 6, chaque royaume ayant évidemment sa spécificité autour du numéro qui représente sur la face du dé, et c'est plein de bonnes idées, c'est très très chouette, voilà, un, un jeu qui vaut vraiment le détour. Alors Horizon Forbidden West, c'était aussi un jeu que j'attendais énormément, euh, j'avais acheté la Playstation 4 pour le Horizon Zero Dawn, euh, j'ai acheté la Playstation 5 pas que pour euh, Forbidden West mais en bonne partie, et il se trouve que j'ai acheté une édition où il était livré, donc euh, je me suis dit allez je l'achète plein pot, ça va faire partie des rares jeux où je vais pas chercher à l'acheter en solde ou d'occasion, et c'est sans aucun regret, J'ai passé plus de 100 heures, euh, c'est visuellement magnifique, l'histoire est vraiment chouette, vraiment bien racontée, il y a des thèmes sous-jacents qui sont plus ou moins bien abordés mais qui sont généralement bien traités, euh, le développement des personnages est excellent et pas que Alloy, un, il y a un peu plus de personnages qui sont développés par rapport au premier, euh, la méta au niveau de, du gameplay, bah, on est sur quelque chose qui est à la fois très dans la lignée du premier et en même temps une belle évolution, en plus j'ai un bon ami à moi qui, euh, qui a joué à peu près en même temps donc c'était super chouette, il m'a filé, lui il est un peu encore un peu plus euh, expert que moi dans, le, dans, dans sa capacité à trouver des builds intéressants et donc du coup il m'a donné 2-3 builds craqués c'était très très fun de partager des tips donc vraiment euh, je l'ai pas fait à 100% parce qu'il y, y a du contenu annexe qui est pas forcément qui me parle pas forcément mais c'est un jeu sur lequel j'ai passé je pense 120 heures je j'en regrette pas une seule j'ai passé des soirées formidables euh, voilà vraiment un très très très bon jeu de, de, cette, de la next Gen, pardon alors Strange Horticulture est un jeu un peu original puisque tout le jeu se passe derrière un comptoir d'une boutique d'horticulture euh, mais autour de ça il va se développer une histoire et surtout un jeu un peu escape room qui moi m'a fait penser au jeu de room euh, où on va devoir résoudre des mystères utiliser des petits outils, utiliser des indices et autour de ça se développe une histoire bah, voilà, assez prenante euh, un gameplay finalement assez chill, assez sympa et l'ambiance est très cool euh, presque apaisante même si elle est un peu oppressante sur les bords euh, voilà, un petit jeu original qui a pas des ambitions incroyables, mais qui a aussi très bien ce qu'il fait. As Does Falls est un jeu qui est sorti le 19 juillet 2022 auquel j'ai joué dans la foulée puisqu'il était sur le Game Pass et auquel j'ai joué avec des amis à moi. Euh, je l'ai lancé sans trop savoir à quoi m'attendre. C'est un jeu narratif avec des choix, on en a vu plein. Mais écoutez, ce jeu fonctionne très bien. Sa DA originale qui fait un peu roman photo marche bien alors que si on m'avait décrit, si décrit ça, pardon, j'aurais pas cru une seule seconde. Euh, finalement, ça rend très bien visuellement. Le jeu des acteurs et actrices est très bon. Euh, et le fonctionnement autour des choix eh ben, euh, est très réussi. Euh, les choix comptent. Euh, certes, les chemins sont prédéfinis, mais il y en a ce qui fait qu'on a vraiment l'impression d'avoir un impact dessus et le fait de jouer avec des amis sachant qu'il y a des histoires de vote qu'on peut mettre des veto, ça crée une ambiance entre potes quand on y joue en vocal et y compris pareil pour les gens qui y jouent en physique c'est super, donc vraiment un super jeu coop et de narration qui gère bien son rythme, qui gère bien son histoire et voilà, donc une belle réussite et surtout quand on s'y attendait pas et qu'on attendait pas grand chose Tales of Iron est un petit Metroidvania où on va jouer Reggie, un prince rat qui va devoir reconquérir son royaume en affrontant les vilaines grenouilles. La direction artistique est très belle visuellement. Euh, l'ambiance sonore est très chouette avec des instruments qui permettent, euh, qui, qui illustrent les sons des animaux ou des effets euh, c'est écrit avec beaucoup d'humour euh, le combat est très prenant, c'est rigide certes mais c'est pensé autour de ça donc finalement on a un combat un peu sous-like 2D euh, qui est axé, qui, qui prend en compte un petit peu son côté rigide et qui fait que c'est très fun euh, malgré ça, ça, ça en fait pas un défaut et c'est un jeu que j'ai adoré faire et que je compte d'ailleurs quand je l'achèterai sur Switch Arspace Shipbreaker est sorti le 24 février 2022, moi j'y ai joué en juillet, en 2022. Euh, dans ce jeu, on va démonter des vaisseaux en orbite autour de la Terre, on est un ouvrier hein, de base qui doit démonter ses, ses vaisseaux, vaisseaux désaffectés. Mécaniquement, c'est très réussi, parce qu'on commence avec des choses très simples, des vaisseaux très simples où il y a juste les soudures à défaire, et petit à petit, ça va être de plus en plus complexe, avec des réactions nucléaires à prendre en compte, des systèmes électriques, etc. Mécaniquement, c'est très intéressant, et puis sous ce jeu, il y a la mécanique vraiment prenante, où étonnamment où on a plaisir presque à aller au boulot, euh, va se, se jouer une histoire, certes pas approfondie, mais bien traitée, qui va parler de droit du travail, euh, du poids des corporations, de syndicalisme, c'est pas très, forcément hyper approfondi, mais ça marche bien, et les relations entre les personnages qu'on a juste en vocal, finalement, par la radio, euh, font qu'on s'attache très vite à cet univers, une très très belle réussite, je recommande. Alors avec Returnal, j'abuse un petit peu sur les histoires de délai, euh, puisque c'est un jeu qui est sorti le 30 avril 2021, pas exactement fin 2021, mais enfin, il est vraiment génial, et moi j'ai joué en août 2022. Alors dans ce jeu, euh, on va jouer Selene, une, une passionnote, entre guillemets, qui s'est écrasée sur une planète un peu étrange, et où elle va être euh, coincée dans une espèce de boucle euh, qui refuse sa mort. C'est un, euh, euh, un petit peu euh, Groundhog Day, un jour sans fin, mais en version, euh, en version alien, quoi. Euh, c'est un jeu qui a une structure euh, alors c'est un roguelite mais qui penche très très fort du côté roguelite puisque la, la progression est, est quasi inexistante, finalement les, les seuls progrès qu'on fait ce sont des raccourcis, c'est un jeu qui est très dur et malgré ça on se, moi je me suis quasiment jamais senti frustré même face à des murs de difficulté j'ai toujours eu le sentiment de progresser euh, le game feel en main est incroyable euh, la gestion des armes, de leurs améliorations de, voilà, de des pas des builds, mais de, de ce qu'on peut faire autour de ces armes et de comment on aborde le jeu sont vraiment cool. Il euh, y a une ambiance assez dingue avec des moments très très très chelous euh, qui font vraiment mouche. Donc vraiment un jeu qui, qui me fait pas regretter d'avoir acheté une PS5 typiquement alors Immortality sorti le 30 août 2022 merci le Game Pass j'y ai joué dans la foulée donc euh, courant septembre euh, j'attendais beaucoup ce jeu comme pas mal de monde étant très fan de Her Story de Sam Barlow pas forcément trop de son deuxième jeu Telling Lies, mais passons j'étais quand même plein d'espoir et je n'ai pas été déçu euh, puisque le jeu est vraiment bon, déjà mécaniquement il roule un peu avec les autres puisqu'on ne va pas rentrer du texte mais on va naviguer à la souris ou à la manette de pellicule en pellicule euh, ce qui présente sur le cinéma même si je suis pas un grand cinéphile c'est quand même très réussi euh, le, le, le, les actrices et acteurs sont incroyables, Manon Gage, l'actrice principale, est époustouflante, il y a certains autres acteurs, euh, pareil, il y en a un euh, qui joue, euh, qui joue euh, dans le premier film, et qui joue extrêmement bien le fait de jouer de manière cliché, donc il y a une espèce de double jeu, je, moi j'ai trouvé exceptionnel ce mec-là, euh, voilà, donc c'est un jeu, et c'est un jeu qui va aussi nous exploser le cerveau à plusieurs moments, tant au niveau mécanique qu'au niveau narratif, euh, il y a beaucoup de sujets durs, euh, je crois que le jeu prévient au début, il a ce bon goût-là, donc faites attention, mais c'est un jeu qui euh, valait vraiment la hype euh, autour de laquelle, euh, bah, qui a tourné autour de lui, j'ai trouvé alors pour le prochain jeu, c'est le DLC de Nobody Saves the World, ce DLC est sorti le 13 septembre 2022 et bah j'ai joué dans la foulée puisque je l'ai acheté sur le Game Pass où le jeu de base est présent euh, le jeu de base est quand même hyper intéressant parce que c'est un jeu déjà qui est très original on va pouvoir se transformer en plein d'animaux personnages, être différents euh, avec des habilités euh, associées et on va pouvoir en fait mélanger les, les, les habilités et les passifs de personnages sur d'autres, ce qui permet une quantité de builds incroyable et bon comme je l'ai dit tout à l'heure, moi quand il y a moyen de faire des builds je me Régale. Euh, le jeu de base est exceptionnel, plein d'humour en plus avec une D.A. assez originale et le DLC, il bah, vraiment bien dessus puisqu'il propose des personnages en plus, donc déjà on retrouve le, le plaisir de re-remplir ces petites barres pour lever les personnages avec des défis très spécifiques qui nous obligent à explorer les techniques deux personnages ou des autres et les combinaisons et les synergies et en plus le DLC propose euh, des défis, euh, 12 si je me souviens bien, euh, qui vont nous forcer à vraiment euh, sortir de notre zone de confort si je peux dire, à réfléchir comment on fait les builds et il y en a qui sont presque des énigmes où on va se dire bah alors ce défi est incroyablement dur mais si je prends tel personnage avec telle technique passif d'un autre personnage, et ben là je vais y arriver, et, et, et d'un coup on a le déclic. Vraiment euh, un DLC très réussi, qui est à la hauteur de du jeu de base, qui était déjà très cool alors Tinykin qui est sorti euh, le 30 août auquel je jouais peu de temps après en septembre euh, c'est ce qu'on appelle un collectaton alors moi je redécouvre tout le temps ce terme, je l'oublie parce que c'est pas le genre de jeu auquel je joue d'habitude mais là c'est euh, le coup de cœur absolu c'est un jeu qui est mignon, manette en main il est super agréable, il y a plein d'humour et le fait de se balader dans cette maison immense en jouant un petit personnage qui va pouvoir glisser hyper vite sur son savon et collecter divers objets euh, à l'aide de ces petits Tinykin ces espèces de petits Pikmin hein, euh, C'est très inspiré, qui vont chacun avoir des fonctions euh, ça fonctionne très bien euh, c'est bien rythmé, c'est à dire que c'est pas trop long c'est fun, c'est plein d'humour et petit bonus, c'est un jeu que ma fille a adoré et c'est le premier jeu de sa vie je pense qu'elle a fini, donc voilà il y a en plus un petit attachement personnel au fait d'avoir partagé ça avec elle euh, voilà, un très très bon jeu que je recommande après la déception que j'avais eu avec BPM, qui est un FPS rythmique, euh, j'étais très content d'avoir mis la main sur Metal Hellsinger, euh, ben, un FPS rythmique également, sans l'asperoglide, puisque c'est un jeu qui est linéaire, et c'est très réussi, il n'y a pas une grosse variété d'armes, mais elles sont bien soignées, euh, il faut évidemment tirer en rythme pour, avoir, euh, bah, pour pouvoir faire plus de dégâts, et en fait, la, une des spécificités du jeu est que chaque fois qu'on qu va être tirer euh, qu'on va réussir des tirs on va augmenter un, un, un, une jauge et chaque fois qu'on passe certains paliers sur cette jauge on débloque des pistes instrumentales en plus donc au début on a le rythme après on a des, la basse je crois ensuite la, la, les mélodies et enfin quand on est au maximum on a le chant qui se débloque et là c'est l'explosion c'est la récompense en fait ludique et sonore euh, qui, euh, qui est mélangé et ça c'est une très très belle réussite euh, l'ambiance est cool, les visuels sont cool la protagoniste est cool au possible même dans les menus elle fait des petits signes un peu métal de la main, c'est vraiment le, la petite cerise sur le gâteau, un très chouette jeu dans le genre, c'est Doom en version rythmique peut-être en moins nerveux mais voilà on peut pas rivaliser avec Doom, très très chouette jeu dans The Forgotten City, on va jouer un personnage qui se retrouve propulsé dans une ancienne euh, cité romaine, qui est coincée, dont on ne peut pas sortir, et qui surtout est soumise à une règle terrible, à savoir que le péché de l'un euh, conduira euh, au trépas de toute la cité. Et euh, une boucle temporelle nous permet d'échapper à cette règle, néanmoins on va devoir résoudre le mystère autour de ça, qu'est-ce que l'entité divine derrière cette règle veut et pourquoi elle fait ça euh, enquêter auprès de différentes personnes dans la cité, c'est très chouette. Euh, on est vraiment dedans. Il y, y a un peu d'humour, euh, c'est plutôt bien raconté, j'ai trouvé. Voilà, un jeu d'enquête à boucle temporelle qui, euh, qui fonctionne bien. Quand j'ai lancé de Signalis, c'était surtout parce que la DA avait l'air cool et qu'il était sur le Game Pass. Mais je m'attendais pas forcément à beaucoup apprécier parce que c'est pas forcément mon genre de jeu. C'était de la curiosité. Et bien incroyable ce jeu qui apparemment est très héritier de Resident Evil dans son style euh, fonctionne très bien. Euh, L'ambiance est incroyable. La narration euh, bah, un peu particulière. J'avoue que même après des vidéos YouTube, j'ai pas tout compris à l'histoire. C'est parfois un peu entremêlé. Euh, mais voilà, ça fonctionne bien. L'ambiance est géniale. Euh, la difficulté est bien dosée pour qu'on puisse évoluer dans le jeu sans se sentir frustré et en même temps en se sentant en danger il euh, y a un bel équilibre et surtout c'est très joli avec euh, la plupart du jeu en vue isométrique et puis des phases euh, en vue à la première personne pour interagir avec certains, certains petits puzzles euh, Voilà un très bon jeu que j'ai pas fini, que j'ai fini sur Youtube mais sans regret après y avoir passé plusieurs heures j'ai vraiment beaucoup apprécié alors on Survivor c'est vraiment la drogue, j'y ai passé plus de 80 heures et je pense que je vais encore y passer du temps, euh, c'est vraiment le jeu que j'adore faire avec une petite vidéo à côté, c'est évidemment inspiré de Vampire Survivors, mais ça va avoir sa propre, euh, sa propre take sur le Survivor's Like, et là on va être très orienté sur des builds façon euh, hack and slash RPG à la Diablo etc, et selon le personnage qu'on va prendre on va pouvoir faire des builds magiques, euh, physiques, orientés, frontal, euh, frontales, orientés AOE, orientés rayons, euh, avec, euh, avec des synergies entre les skills, c'est très très sympa, très prenant et on voit pas les heures passer. Wake up, et enfin pour terminer, un jeu que je n'ai justement pas terminé, qui est Citizen Sleeper sorti en mai 2022, que je suis en train de faire en ce moment en décembre. J'avais adoré euh, le précédent jeu du même studio, Jump Over the Edge, à savoir In Other Waters, qui euh, présente un peu des similitudes finalement en termes de ressenti, enfin de ce que je trouve bien dans Citizen Sleeper, c'est-à-dire euh, une narration fantastique, c'est bien écrit, euh, bah, des mécaniques pas forcément très profondes, mais un peu originales, euh, une ambiance sonore, sonore du tonnerre, c'est-à-dire que c'est une ambiance sonore qui n'est pas qui en met pas plein la vue, mais quand on rentre dans le jeu, que ça soit in Other Waters comme c'était un slipper, on est dans le jeu, on a toute l'ambiance du jeu qui nous vient aux oreilles, on est immergé dans cet univers. Euh, voilà, là on joue une, un Slipper, une espèce de dandroïde, pour résumer, dans une station spatiale et on va devoir s'en sortir, c'est orienté narration, mais avec des mécaniques autour de, de lancer de dés, chaque jour on a quelques dés dont on va devoir se servir pour effectuer des actions, choisir nos actions et faire avancer l'histoire euh, faire avancer l'histoire et, et faire euh, maintenir notre slipper en vie et, euh, dans cette station, voilà donc je ne l'ai pas fini, euh, je ne sais pas ce que j'en penserai au final, mais il y a peu de chances que j'aime pas déjà, j'aime beaucoup ce que j'ai vu pour l'instant et voilà, j'ai hâte euh, d'aller au bout Voilà, bah j'espère que ça vous aura intéressé, que vous, vous êtes peut-être retrouvé dans certains de ces jeux. Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d'année et à très vite. Bye